Bonjour, je m'appelle Étienne et je travaille depuis plus de huit ans pour répandre l'évangile. J'ai travaillé dans de nombreux endroits, dans la France, mon pays natal, mais aussi en Suisse et maintenant au Québec. Par mes nombreux contacts dans la francophonie en tant que traducteur et interprète, et mes contacts en tant que secrétaire du chant français, j'ai constaté le besoin de littérature, d'études bibliques et de ressources dans ma langue maternelle. À cette époque, je ne savais pas comment répondre de manière optimale à ce besoin, mais le Seigneur avait un projet que je ne connaissais pas encore. Fin 2014, j'ai été nommé directeur de l'équipe des médias afin de préparer la conférence générale de l'Église adventiste du 7e jour mouvement de réforme, qui aura lieu en septembre 2015 à Roanoke, en Virginie. Lorsque je me suis engagé dans ce domaine, j'ai compris le potentiel que peut avoir un travail audiovisuel bien fait. Cependant, ce travail était à ce moment-là toujours en relation avec la conférence générale. Et après plusieurs mois, j'ai senti que je ne pouvais pas garder cette connaissance pour moi-même. J'ai décidé, en m'en remettant à Dieu, de créer le projet Le Meilleur Chemin. Je souhaite mélanger mon expérience d'enseignant de la Bible, de traducteur, d'interprète et de réalisateur de contenu vidéo et web pour donner accès à des études bibliques claires, compréhensibles et surtout de grande qualité aux millions d'utilisateurs d'internet. J'ai obtenu l'accord de prédicateurs majoritairement anglophones pour traduire leurs études bibliques et vous les présenter sous forme de vidéos entièrement en français. Vous pourrez les regarder à votre rythme pour approfondir votre connaissance de la vérité, mais vous pourrez surtout les partager avec votre famille et vos amis. J'ai choisi un financement collaboratif afin que ce projet soit de bonne qualité, se maintienne dans le temps et surtout soit utile à de très nombreuses personnes. Vous pouvez soutenir ce projet par vos prières et vos dons ainsi que par vos messages de soutien. J'ai déjà rassemblé et acquis du matériel de studio nécessaire à la mise en œuvre de ce projet, mais j'ai besoin de votre aide pour continuer et commencer à diffuser la première série d'études bibliques en vidéo. Ceci est ma contribution à la cause de Dieu dans la francophonie. Allez-vous m'aider à la réaliser?